Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler des niveaux de Fibonacci. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de Fibonacci je vous invite à chercher sur internet euh, qui était Fibonacci, euh, les suites de Fibonacci, le nombre d'or. Vous allez trouver pas mal d'informations là-dessus, très intéressantes d'ailleurs. Euh, J'en je, parlerai euh, plus précisément dans ma formation scalping numéro 4 donc je ne rentrerai pas dans les détails euh, ici mais euh, je vais quand même vous donner quelques indications parce que j'ai de temps en temps des étudiants qui me demandent euh, à quel moment faut-il sortir d'une position et les niveaux de Fibonacci peuvent vraiment vous aider beaucoup pour cela. Donc si déjà vous avez euh, mes formations scalping 1, 2 et 3 eh bien vous aurez accès euh, à un prix euh, préférentiel bientôt à ma formation 4.0, je vous expliquerai ce qu'elle vous apportera. Mais je vous donne déjà des éléments ici qui vous permettront euh, de, si vous commencez à trader déjà de prendre euh, des trades un peu plus longs que ce que vous prenez d'habitude et de savoir à quel moment euh, sortir d'un trade. Donc on le voit très bien ici dans ce mouvement qu'on a eu aujourd'hui sur le DAX, ici on est en 5 minutes donc vous voyez le beau mouvement à la hausse et ensuite donc le marché s'est retourné. Alors s'il se retourne la question est de savoir à quel niveau euh, faut-il sortir du trade, faut-il prendre des bénéfices intermédiaires Eh bien vous avez ici un très bel exemple où vous voyez que le marché est descendu jusqu'au niveau 61,8 qui est un niveau de Fibonacci. Donc vous avez ici les 50%, ici vous avez les 38,20, ici vous avez 23,6, vous voyez ces différents niveaux et il est allé jusqu'à 61,8 et puis il a rebondi. Donc on pouvait prendre des niveaux intermédiaires soit ici, soit ici et puis il valait mieux sortir de la position à 61,8. Vous voyez on voit très bien, c'est assez magique donc euh, je vous invite à chercher des informations sur les niveaux de Fibonacci, sur Fibonacci, ça a à voir à la, avec la psychologie humaine donc c'est très intéressant et euh, ça nous aide beaucoup en trading. Alors donc je, je vous montre comment on utilise le niveau de Fibonacci. Vous trouvez cela sur toutes les plateformes. Donc ici je supprime les niveaux de Fibonacci. Donc quand vous avez un mouvement comme cela très fort, et eh bien pour savoir euh, comment vous positionner, donc on va prendre les niveaux de Fibonacci. Vous prenez une extrémité, vous allez jusqu'à l'autre extrémité. Et automatiquement donc vous n'avez même pas besoin de connaître euh, la formule des niveaux de Fibonacci, et eh bien automatiquement vous prenez une extrémité et l'autre et sur la plateforme donc cet indicateur niveau de Fibonacci vous donne donc de 0 à 100% les niveaux donc 23.6, 38.2, 50% et 61.8 et vous verrez très souvent que c'est magique, que ces niveaux sont atteints euh, presque, je ne vais pas dire dans 100% des cas, mais un nombre très important euh, de fois vous aurez ces niveaux-là. Je ne sais pas si je vais trouver d'autres euh, moments sur, le, sur les niveaux. Ben, voilà ici, bon, ici on a fait apparemment 100%. Euh, donc sur un niveau, donc vous voyez si on prend une extrémité et l'autre et eh bien on voit très bien ici aussi vous voyez les 61,8 qui ont été un niveau euh, qui a constitué un, une résistance. Hein, vous voyez donc le marché qui est descendu ici et puis il remonte et il cale sur les 61,8. Après il est reparti à l'hausse, mais vous voyez très bien comme les 61,8 ont été un niveau important. Parfois c'est 50%, ça, ça cale sur 50%. Euh, on voit d'ailleurs ici qu'il y a eu une très grosse mèche sur les 50% puis le marché est reparti malgré tout. Donc ici on est en 15 minutes, si je vais en 5 minutes peut-être qu'on verra, on verra, non je n'arrive pas à la voir. ici, ah, peut-être ici, oui ouais, ouais, peut-être qu'ici bon je n'arrive pas. Mais vous voyez ici par exemple, vous voyez les, les 38.2 donc on a une réaction proche des 38,2 donc ici le marché part et on arrive aux 61,8 qui sont à un niveau bon ce n'est pas toujours exactement dessus mais dès que vous arrivez sur les 61,8 et eh bien vous avez une très grosse probabilité que vous ayez des réactions donc sur ces différents niveaux de Fibonacci. Donc c'est très utile si vous cherchez euh, à savoir à quel niveau rentrer et sortir euh, d'un marché et eh bien vous voyez que ces niveaux-là vont vous être d'une très très grande utilité dans votre trading pour prendre les trades, couper partiellement ou totalement vos trades au meilleur moment. Donc les niveaux de Fibonacci, on les utilisera pas mal dans ma formation Scalping 4.0 et vous verrez que c'est un outil très très utile qui vous aidera à optimiser vos gains. Voilà, J'espère que vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment donc euh, cliquez sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez euh, vous inscrire pour déjà connaître ma formation scalping 1, 2 et 3 donc vous avez un lien ici en haut de la vidéo et sous cette vidéo. Et vous aurez bien sûr des tarifs préférentiels comme toujours pour euh, les étudiants qui ont déjà pris mes, mes formations scalping. Donc formation scalping euh, 1.0.2.0.3.0, vous aurez un prix spécial donc pour ma formation scalping 4.0 qui sera vraiment un plus très, très intéressant. Déjà que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont de très très bons résultats avec ma formation scalping 1, 2 et 3 et là donc euh, on verra comment faire des trades plus longs, gagner plus encore en scalping et parfois transformer des scalps en day trading. Donc vous aurez tout ça dans ma formation scalping 4.0 qui est en préparation. Et donc euh, vous verrez pour l'année 2020, je ne sais pas exactement quand je terminerai cette formation Scalping 4.0, peut-être d'ici fin de l'année, je ne sais pas. En tout cas je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, vous serez au courant, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la formation et donc euh, vous aurez euh, une formation 4.0, un complément de la formation 1, 2 et 3. Euh, c'est toujours une suite hein, donc vous avez tout à fait intérêt à, à vous inscrire dès maintenant à ma formation 1, 2 et 3. De toute façon elle ne sera accessible pour, que pour les personnes qui auront déjà formation 1, 2 et 3. Et donc euh, c'est une suite logique euh, de ce que je vous ai déjà enseigné dans la formation 1, 2 et 3. Mais euh, je cherche toujours à vous faire progresser, à vous faire gagner plus. À devenir meilleur trader donc c'est le but et euh, j'y arrive pas mal pour le moment donc j'ai des retours de mes étudiants qui sont très sympathiques donc euh, pour arriver à de bons résultats en trading, si vous êtes débutant et eh bien n'hésitez pas vous pouvez commencer avec mes formations scalping 1, 2 et 3 et euh, bientôt formation scalping 4.0. Donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire, euh, les tarifs sont je crois abordables pour tout le monde, vous pouvez regarder mes tarifs de mes formations, je fais le maximum pour que ce soit accessible à tout le monde, ce n'est pas gratuit parce que si c'était gratuit euh, ça, ça vous rendrait un mauvais service donc euh, il vaut mieux payer si on veut vraiment se donner la peine d'étudier, c'est c'est prouvé donc si on vous donne des choses gratuites ben, ça n'a pas de valeur à vos yeux et pourtant mes formations ont vraiment énormément de valeur et comparé à d'autres formations beaucoup plus chères je peux vous dire que euh, ce que je vous donne dans mes formations c'est du lourd, c'est efficace. Voilà j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Donc euh, ici les niveaux de Fibonacci, j'espère que ça va vous aider, n'hésitez pas à à tester cela, à me de faire des commentaires sous la vidéo et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt au revoir!